Et donc, euh, ce Wish Air Fest euh, pour 2021. Alors, Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont l'habitude des événements, en 2017, euh, donc cette dernière édition en date, on a abordé nos questionnements par l'échelle euh, de la ville. Pour 2021, on souhaitait prendre les lunettes du temps. Euh, tout simplement parce que euh, cette thématique aujourd'hui, euh, elle nous semble d'autant plus présente que le temps nous semble un petit peu suspendu en ce moment avec, euh, avec le confinement. On y est tous soumis, on sent sa pression. On l'a vu aussi, encore une fois, entre les mains les qui étaient plutôt hautes, finalement, dans cette deuxième question que Maywenn nous a posée. Euh, et on ne perçoit que, que trop bien, actuellement, en quelque sorte, le, le caractuellement de notre société, qui est avant tout fondé sur cette accélération permanente. Et donc, à Wish Air fest pour nous, c'est avant tout une manière d'appuyer sur pause, en juin, de prendre le temps ensemble de se demander si, finalement, ce train du progrès, il va dans la bonne direction et s'il n'est pas à défaut de, de le faire ralentir, possible de, de le faire dérailler. Et donc comme dans WeShare, euh, on est convaincu en quelque sorte qu'il euh, est nécessaire et important de, de remettre et de redonner une place de premier ordre au temps long, on se devait aussi d'être logique dans, dans nos formats, dans la manière dont on a pensé cet événement et hein, dont on pense. Euh, et donc ce, ce WeShare Fest 2021, on voulait avant tout euh, bah, penser sur le temps long et donc organiser des temps de rencontre et d'échanges tout au long de l'année. Et donc ça, ce sont les intervalles. La première étant euh, ce soir, et donc je, je suis ravie de, de donner la parole dans un instant euh, à Solène qui va, qui va mener euh, les échanges. Pour nous, en tout cas, avec, avec ces événements, c'est une manière de, de lancer la machine, de lancer les réflexions. Euh, et ce, ce dernier, on le fait euh, en, en ligne. Euh, néanmoins, il y en aura d'autres, il y en aura plusieurs dans l'année, d'autres... Qu'on qu espère, on pourra faire en physique, dans des lieux qui portent des valeurs qui nous, qui nous, qui nous sont chères, mais aussi en collaboration, finalement, avec d'autres collectifs qui portent des discours, des voix que l'on souhaite faire entendre, et pourquoi pas aussi d'autres intervalles qu'on pourra penser avec les autres communautés Wishers, pour faire écho, pour faire résonner nos propos un peu plus, pour leur donner un peu plus de puissance. Et donc, voilà, je, je souhaitais juste introduire en quelque sorte. Cette conférence, restez à l'écoute, à l'affût. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter de, de WeShare si ce n'est pas déjà fait, euh, parce que vous aurez accès, comme ça, à l'ensemble des informations euh, pour, ces, pour ces événements à venir. On vous prépare une bonne programmation, et euh, je ne saurais faire attendre le point de départ euh, qui est ce soir. Donc, je redonne la parole à Solène. Merci. Pardon, je vais juste faire une petite. Merci beaucoup, Clotilde. Une petite information sur la technique. Euh, si vous le souhaitez, donc soit vous passez basculer maintenant en affichage intervenant et vous verrez uniquement la personne qui parle avec sa caméra ouverte, ou si vous êtes en affichage galerie, vous cliquez sur n'importe quelle icône et vous pouvez masquer les participants sans vidéo. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir trois pages d'icônes avec juste les noms, vous aurez juste les personnes qui ont leur vidéo ouverte et donc dans un premier temps, les, les intervenants à table ronde et solène. Et donc je te laisse justement la main solène pour lancer cette discussion. Merci. Euh, donc la question qu'on se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le temps de travail a fait son temps? Alors c'est sûr qu'en ces temps de confinement, de reconfinement, on serait tenté de dire non, euh, parce qu'on ben, voit bien qu'aujourd'hui c'est le travail qui prime, qui occupe ouais, la plupart de la plus grande partie de nos journées. Euh, Exit les sociabilités, exite les retrouvailles familiales, exite les activités sportives. Ce qu'on conserve aujourd'hui et à tout prix, c'est bien le travail. Et finalement, l'expression « métro, boulot, dodo », mise à part le métro, elle n'a peut-être jamais été aussi vraie. Et on voit bien aussi avec ce confinement que les frontières entre sphère personnelles et professionnelle sont encore un peu plus brouillées. Je suis à la maison, là, je suis chez moi et je travaille. Je peux également garder mes enfants et travailler. Et finalement, même si on aurait pu croire ou penser que cette flexibilisation du travail pourrait être porteuse d'une plus grande autonomie, Finalement, cela ne s'est pas vérifié. Ce qui est ressorti de la première période de confinement, en tout cas, c'était une perte de repères, une augmentation du stress au travail et aussi une augmentation du temps de travail. On a aussi observé, cette fois-ci, de la part des employeurs, une surveillance accrue des temps de travail avec les horaires de connexion, les activités effectuées sur l'ordinateur et même des routines de réveil dès 9h ou 8h du matin selon les entreprises. Et aussi ce qu'on a vu, c'est dès la fin du confinement, le rappel des troupes au bureau. Donc finalement, le contrôle des corps et du temps de travail est, est finalement toujours prégnant dans nos, dans nos cultures managériales. Ce qui compte toujours aujourd'hui, c'est de faire ses heures. Et c'est ce qui est rémunéré. C'est ce qui est valorisé aujourd'hui à la fois par les employés et par les employeurs. Et donc finalement, même si aujourd'hui euh, les frontières du travail sont brouillées, il se résume toujours du coup à ce, à ce temps de travail. Et le code du travail ne dit pas autre chose. Il dit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'en 2020, on peut se satisfaire de cette définition Est-ce qu'elle est toujours compatible avec nos façons de travailler À l'heure où on se questionne tous sur le sens de notre travail et aussi après le succès qu'a connu le concept des bullshit jobs, est-ce qu'on peut dépasser l'horizon du temps de travail comme mesure de notre travail effectif Est-ce qu'il existe aussi des alternatives Et c'est là qu'on qu sera ravis de tous vous écouter. Pour commencer donc cette discussion, on a le plaisir d'accueillir Anne Alombert, qui est philosophe. Donc je, je vais inviter là les intervenants à, à allumer vos caméras. Voilà, parfait. Euh, donc Philosophe qui a pendant plusieurs années était chercheuse associée à l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou dans le cadre du programme de recherche contributive Pleine commune, territoire, apprenant, contributif. Elle pourra nous en dire plus. Euh, Corinne Metz également, historienne, enseignante, chercheuse et auteur du livre Les rythmes du labeur, enquête sur le temps de travail en Europe occidentale. Et enfin, Marc Devasquia, économiste et chef d'entreprise, président de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence dont il nous parlera également. Et donc pour commencer, la première question que j'aimerais vous poser donc aux, aux intervenants, c'est, on a entendu là, la définition du travail qui est posée dans le Code du travail, quelle est-vous votre définition du travail Est-ce qu'elle est qu s'en éloigne par un ou plusieurs aspects Est-ce que, Et peut-être pour commencer, Corinne Metz, d'un point de vue historique, qu'est-ce qu que vous pourriez dire de cette définition du travail Alors, il faut activer votre micro, je pense. Corinne. Ça commence bien. Donc, je dis merci de m'avoir invité, d'avoir rappelé le, le livre qui vient de sortir sur les rythmes du labeur. Mais je précise, c'est Enquête sur le temps de travail, 14e-19e siècle. Hein. Donc, c'est bien une étude historique et qui s'arrête à la fin du, du 19e siècle. Donc, je vais parler ici, euh, voilà, essentiellement en historienne, euh, en historienne du travail. Et donc, pour répondre à, à la question que vous posez, en fait, euh, cette définition du code du travail, elle est finalement, pour moi, qui donc est l'habitude de jongler avec les siècles, euh, euh, relativement récente, puisque, euh, voilà, on peut la faire remonter euh, tout au plus à la fin du 19e siècle. Et je vais essayer de, de rappeler euh, euh, brièvement pourquoi. Alors, vous, vous dites, quelle est votre définition du, du travail et euh, du coup, c'est pas ma définition du travail que, que, que, dont j'aimerais parler, hein, parce que je pense que tout le monde s'en fout, et puis euh, ce n'est pas ça qui, est, qui est, est véritablement important là, mais de comprendre comment le travail est défini aux, déf aux différentes époques que l'historien ou l'historienne étudie, et en quoi finalement on peut en trouver des échos dans l'époque contemporaine, hein, parce que finalement, si on étudie l'histoire, c'est aussi pour mieux comprendre, euh, euh, mieux comprendre le, le, le présent. Et alors j'avais envie à ce propos de faire deux, deux considérations. Euh, si je suis trop longue, comme je vous l'ai dit, vous me coupez. Euh, la première est que pendant longtemps, le mot même de, de travail n'existe pas. Euh, on parle de peine, de labeur, d'œuvre. Euh, il y a toutes sortes de termes en fait qui peuvent définir des activités qu'aujourd'hui nous on, on, on comprend sous le terme de, de travail. Et, et, et les mots les plus courants, effectivement, disent la souffrance liée aux activités de production. La peine, le labeur, et c'est d'ailleurs une des, des origines sémantiques du terme même de travail. Donc le travail comme abstraction, je dirais, est une invention relativement récente, euh, qui remonte, enfin récente, je parle toujours en historienne, hein, qui remonte euh, au XVIIIe siècle. Euh, si, si on veut remonter plus loin, parce que malgré tout le, le travail est compté et le temps de travail est compté dès le Moyen-Âge, euh, le travail comme euh, dans la chrétienté médiévale, au fond la, la question fondamentale ne con concerne pas les activités terrestres euh, du chrétien mais la façon dont il sert Dieu. Euh, et c'est dans ce cadre hein, que le travail prend sens. Et je pense que c'est important parce que finalement, on a aussi des héritages, évidemment, euh, de, cette, de cette conception, euh, même jusqu'à aujourd'hui. Et euh, comment il prend sens bah, Il est double, en fait. Euh, c'est d'abord une pénitence de l'homme. Une pénitence de l'homme parce que euh, la douleur du travail, elle est, conséquent, elle est une conséquence directe de la chute d'Adam. Et donc, euh, du péché. Euh, euh, du péché euh, euh, fondateur, on va dire, et euh, qui, qui nous a exclus du paradis terrestre, où il n'y avait pas de travail, évidemment. Euh, mais le travail est aussi rédemption, voire participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Euh, et c'est dans ce sens-là aussi, cette double, double sens de pénitence et de rédemption, que les règles monastiques, notamment celle de Saint-Benoît, la règle des bénédictins, hein, très connue, impose aux moines à la fois de prier et de travailler. Et dans l'image tripartite de la, de la société médiévale hein, qui est ébauchée à partir du IXe siècle et, euh, et qui, se, qui est formalisée, on va dire, au XIe siècle, ceux qui travaillent sont tout au bas de la hiérarchie sociale. Euh, derrière ceux qui prient, bien entendu, puisqu'ils assurent le salut de l'ensemble de la communauté. Derrière aussi ceux qui combattent, euh, euh, les, ce qu'on va appeler ensuite euh, les nobles, euh, qui évidemment ne travaillent pas, mais néanmoins ceux qui travaillent font partie de cette société et ils en sont des acteurs à part entière. Euh, et, et, et, et, et, mais dans une vision hiérarchique, évidemment, ce, ce travail est, est, est, est la fonction la moins, la moins importante. Euh, ce qui me semble aussi intéressant de noter c'est que le Moyen-Âge a également inventé la distinction entre le travail manuel hein, qui est euh, euh, globalement dévalorisé et le travail créatif, celui de l'artisan qu'on nommera plus tard euh, artiste, hein, cette distinction là encore c'est une, une création euh, historique. C'est euh, justement là aussi à l'origine de la distinction entre art mécanique, c'est-à-dire ceux où, le maximum de corps et de manualité est engagé, qui est donc dévalorisé, et puis les arts libéraux, bah tiens, on parle toujours des professions libérales, hein, et ces professions libérales, c'est justement les héritières de ces arts libéraux, où finalement le corps et les gestes ont moins d'importance et, et qui sont donc plus valorisés. Alors ce que je disais, c'est qu'au euh, euh, fond on peut considérer qu'il y a un tournant manifeste dans la pensée occidentale entre, au XVIIIe siècle, qui va faire du, du travail une valeur abstraite, hein, productrice de richesses. Euh, dans la société occidentale chrétienne, hein, euh, euh, depuis euh, le Moyen-Âge, l'oisiveté des pauvres, hein, c'est-à-dire l'oisiveté de ceux qui doivent travailler, a toujours été euh, condamnée. Euh, et même depuis, euh, depuis le XIVe siècle, il y a des lois qui, qui criminalisent ce qu'on appelle le vagabondage c'est-à-dire ceux, pas, pas ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont sans foi ni loi, ceux qui sont surtout sans, sans travail, alors qu'ils devraient travailler et que la mission qui leur a été confiée par Dieu est, est de travailler. Euh, et donc cette nécessité du travail pour les pauvres, elle a longtemps eu donc des fondements essentiellement religieux et moraux. Euh, au XVIIIe siècle, euh, finalement, cette notion se laïcise et... Euh, on invente, je simplifie, hein, mais on invente la valeur travail euh, dans le nouveau champ de l'économie politique qui se développe alors hein, et aussi par exemple dans la physique. Hein, le, le, le, le travail est conceptualisé en physique euh, au début du 19e siècle mais sur la base de travaux qui remontent à la, à la, à la fondation pratiquement de l'Académie des sciences en France c'est-à-dire dans la seconde moitié du 17e siècle. Euh, et donc, le travail, mais pas les travailleurs, hein, le travail est glorifié par exemple par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Euh, il devient avec Adam Smith, dans La richesse des nations, évidemment, qu'on considère souvent comme fondateur de, de, de l'économie politique libérale, même si euh, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, en tout cas, avec Adam Smith, il est facteur de prospérité. Et donc, la valeur d'un objet. Euh, et la quantité de travail nécessaire à le produire sont désormais liées. Et on est quand même toujours les héritiers de cette de cette conception hein, et la la valeur abstraite, on va dire, de travail euh, est née. Euh, merci. Du coup, pour cette première réponse. Et la première considération. La deuxième, je la ferai plus tard. Parfait. Euh, du coup, on a bien compris en effet que la, la notion de travail, la notion abstraite, est récente et on en est les héritiers aujourd'hui. Est-ce que vous avez quand même rappelé des considérations, enfin des conceptions plus anciennes du travail, euh, comme pénitence, rédemption, euh, aussi la notion de, de souffrance euh, Est-ce que, et je me dis que là c'est peut-être le bon moment pour faire intervenir Marc de Basquiat, euh, à la fois sur euh, votre définition du travail, et en quoi aussi elle s'articule avec euh, ce que vous proposez, c'est-à-dire le revenu d'existence euh, Comment leur revenu d'existence s'articule avec votre conception euh, de travail, par rapport aussi à ce qu'a dit Corinne. Merci beaucoup. Nous avons euh, une heure et demie, donc on a un peu de temps pour discuter, tout de même, c'est bien. Euh, du coup, je vais faire une première petite intervention de cadrage. Et je vais faire en reprenant juste les, euh, les travaux de Yolande Bresson. Je, je suppose que parmi vous, très peu connaissent Yolande Bresson. Yolande Bresson était euh, à. à fondé, a créé l'association pour l'instauration du revenu d'existence. Il a présidé jusqu'en 2014. Donc j'ai essai, j'ai pris la suite. Et il a beaucoup travaillé sur ces questions justement de revenus et, et du temps. Enfin, je vous mets sous les yeux un, un de ces bouquins. C'est euh, le partage du temps et des revenus. Le partage du temps et des revenus, ça date de 1994. Euh, je vous dis juste... Trois phrases qui sont à l'arrière du bouquin, oui, je n'y pas. Euh, voilà, Donc, il pose la question du lien entre emploi et revenu. Voici ce qu'il qu écrit en quatrième couverture. Conserver le lien strict emploi-revenu et proposer à travers la réduction du temps de travail un partage d'un emploi devenu rare, ça, cela tend à faire survivre un salariat condamné. Pour Yann Bresson, dans ses écrits, voilà, le salariat, c'est une forme historique qui est née au 19e siècle, c'est un peu ce qu'expliquait qu Corinne hier. Et pour lui, ce qu'il écrivait donc, il y a 30 ans maintenant, c'est condamné. Donc ça va disparaître un jour, ou ça va, ça va se transformer en autre chose. Et continue. La répartition du, du temps de travail est un résultat. Non, un moyen. Voilà, la répartition du temps de travail, c'est réservé à avec quelque chose. La modification de la distribution des revenus, c'est le seul moyen d'accéder, avec le temps choisi, à une société de pleine activité. Ce qu'il dit, c'est que vouloir réorganiser le temps de travail, c'est une fausse piste. C'est vraiment avec la réorganisation des revenus que, naturellement, que naturellement les personnes vont trouver les temps de travail beaucoup plus équilibrés. Voilà, et je pense que ça, voilà, ce, ce, ce livre, euh, donc 94, celui-ci, vous vous rappelez dans les autres, je fais ma page de pub pour les écrits d'Yonon Boisson, voilà, et le partage, le capital et le temps, voilà, donc lui, il a énormément travaillé sur cette question de le, le revenu, capital et temps, c'était vraiment son, son, son, son travail, je ne vais, vais pas vous redire ce qu'il y a derrière, c'est un peu plus long en plus, voilà. Et puis un livre qu'il qui a, qui a vraiment beaucoup lancé, c'est l'après-salariat, qui expliquait que voilà, le salariat, c'est un, un phénomène daté, de, donné, et que ça va disparaître, ça va se transformer. Voilà, donc ça, je, je tenais vraiment à faire cette ce petite introduction pour vous dire que ces travaux-là, certains économistes ont vraiment réfléchi à ça de manière très approfondie, et Yolande Bresson est, est assez imminent par rapport à ça, et donc effectivement, il faut voir, le, il faut voir cette, euh, ce lien temps de travail avec un petit peu de prudence. Euh, finalement, nous travaillons tous, nous travaillons tous beaucoup, nous avons tous des activités variées. Et dans le travail que nous faisons, une petite partie est rémunérée, une petite partie, la minorité est rémunérée. Beaucoup des activités de travail ne sont pas rémunérées. Et effectivement, c'est une facilité salariale de dire, voilà, il y a un lien... Vous travaillez tant d'heures, donc on vous payer tant, tant de voilà, c'est facile, c'est pratique. Tant qu'on était dans une société de plein emploi, de reconstruction de la France après la guerre, ce genre de choses, ça marchait bien. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, et là je vois dans les participants, la moyenne d'âge est un peu inférieure un à, à la mienne, à peu près à la moitié, bon, à peu près, voilà. Euh, et donc effectivement, ça ne fonctionne plus. Et donc... Je pense qu'il faut se libérer l'esprit en disant euh, « le salariat, c'est bien, mais nous avons le droit d'inventer autre chose, d'inventer les transformations du salariat. » Et ce n'est pas en régulant, régulant, surrégulant, obligeant, 32 heures, 30... c'est une impasse. C'est une impasse, c'est plutôt en donnant de la liberté aux personnes de choisir le temps d'activité qui leur convient par rapport à la contrainte personnelle. Là Vous disiez, on a des enfants, on, a, on, a, on, a, on, veut, refaire, on veut faire des études, on veut déménager, on se met en couple. Hein. Plein de choses peuvent arriver et donc du coup, il faut qu'on ait la main pour pouvoir choisir son temps d'activité. Et pour pouvoir choisir, avoir cette liberté, cette liberté réelle de choisir son temps d'activité, il faut qu'on ait un niveau de revenu assuré. qui permet de se ce nourrir, c'est tout bête. Hein. Une fois qu'on qu qu est logé, qu'on a de quoi se nourrir, qu'on a de quoi voilà assurer son minimum vital, on peut prendre des décisions et on peut trouver l'activité qui correspond bien à ses aspirations, à ses besoins. Et ouais. aussi à ses envies. Parce que le travail, il ne faut pas l'oublier, c'est que le travail, c'est aussi l'envie de donner quelque chose. C'est oui, je... -ce que une question de, de, du coup, de précision, et puis après, on pourra laisser parler Anna Voilà. Allez, je euh, J'ai compris, mais... compris je vais arrêter. Non, non c'est une précision du coup, par rapport à ce que vous dites. Vous dites, je comprends, pour pouvoir choisir son temps, euh, temps d'activité, son temps de travail, il faut, euh, faut assurer son existence, du coup, je me... et donc le le revenu d'existence que, que vous proposez, il me semble c'est autour de 500 euros par mois. Euh, du coup, euh, avec 500 euros par mois, on ne peut pas vivre. Du coup, ça, on a toujours quand même ce, ce coup près, cette pression au-dessus de la tête. Donc, est-ce qu'avec est, est qu 500 euros, on est vraiment euh, capable de choisir son activité euh, de façon. enfin, euh, une activité qui nous plaise, entre guillemets Est-ce qu'on n'aura pas toujours quand même cette pression pour, pour vivre Enfin, comment du coup, vous. Gérer cette, ce, cette alors, -là. Vous avez cette là Vous voulez que vous parliez de chiffres On va pas les chiffres. Alors, si vous voulez parler de chiffres, alors 500 euros déjà, euh, ce n'est pas moi qui ai inventé 500 euros 500 euros, c'est ce qui existe actuellement dans les systèmes sociaux et fiscaux français. Quand on analyse, moi je fais ma thèse de doctorat sur cette question-là, quand on analyse la réalité des systèmes redistributifs français, aussi bien côté fiscal, c'est important en fait, et côté social, comme côté familial, on a un montant qui est de l'ordre de 500 euros par mois, qui est inscrit dans les systèmes. C'est peut être le RSA, pour une personne seule, une personne seule qui n'a pas le revenu, elle reçoit, hors logement, ce logement c'est un sujet à part, donc j'en ai forfait logement elle reçoit actuellement 497,01 euros. 497,01, donc il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, et vous me dites, elles peuvent pas vivre. Je sais pas, il faut leur demander, est-ce qu'elles vivent ou est-ce qu'elles vivent pas Je crois qu'elles sont vivantes à ma connaissance. Elle galère. Ah, C'est sûr qu'elle galère. Qu Donc, je crois qu'il faut faire attention dans notre euh, appréciation des choses. C'est qu'il y a des gens qui, avec 500 euros, galèrent, mais ils survivent. Ensuite, vous avez dans le système euh, fiscal, vous avez une progressivité qui fait que ceux qui ont des revenus relativement élevés, ils payent un, un pourcentage de leurs revenus, moins 498,52 euros. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment, comment je calcule ce 492,52 mais voilà, on a 500 euros également, dans le côté, du côté fiscal, qui est déduit des impôts de ceux qui ont des revenus relativement conséquents. Ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes en couple, ben, ces 500 € sont déduits fois 2 qu'on a en couple, alors que quand on est RSA, on n'a pas 497,01 fois 2. On a de l'ordre de 750 € qu'on a en couple. Et donc, euh, la proposition que, que, que nous faisons hein, à l'air, c'est-à-dire bah, déjà, mettons, tout le monde d'accord, hein, voilà, ces 500 euros, ils sont partout, mettons déjà 500 euros à tout le monde sans, aucun, sans aucune démarche, que ce soit automatique. Donc c'est pas nous qui décidons 500 euros, c'est exactement le système. Concrètement, c'est quoi C'est que l'administration fiscale tous les, tous les mois, voilà, vous avez tant de revenus, donc on va vous calculer un, un différentiel, et on va vous verser la différence par rapport à, au niveau de vos revenus. Donc tout le monde est assuré d'avoir 500 euros, quoi qu'il arrive. Et ça, et qu'on est en couple, ben c'est 1000 euros du coup. Et par ailleurs, il y a des aides de logement, qui s'ajoutent bien entendu, s'il si y a un handicap, il y a des aides pour le handicap, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc la proposition, euh, c'est quelque chose qui enfin, a une bonne existence, la force de la chose, c'est que c'est totalement automatique, il y a zéro démarche, et la règle est identique, qu'on soit en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, on a la même loi, on a le même droit, et si jamais pour un record de fortune, on avait un boulot, paf, Covid, on perd son boulot, bah, on continue à avoir le truc, on ne se pose pas de questions, ça marche se tout seul. D'accord. Si ça répond votre question. Ben, oui. enfin, finalement, la réponse, il me semble que c'était, euh, enfin, vous disiez qu'avec 500 euros, on vit donc, euh, bon, survie, ça se discute, mais bon, avançons et peut-être que. Non, la, non, la, non la la ça ne ça, ça, ça, ça se, se discute pas. Vous avez des millions de personnes qui ont moins que ça et qui, et qui, qui survivent aujourd'hui. Des millions. Oui, mais du coup, est-ce est que ça, est -ce ça permet. C'est oui. ouais. bah, important. Les, les, les mots ont un sens. Quand les gens. Vous, vous, vous avez utilisé cette expression-là, mais pas que les gens le disent. Avec 500 euros, on ne vit pas. Bien sûr qu'on vit. Mais des millions de gens qui vivent en France vivent avec moins que ça. On ne à Paris avec 500 euros par mois, je pense. Enfin, je vous vais essayer, en fait, pour avoir... Vous rigolez J'ai un fils étudiant, euh, je ne donne pas 500 euros par mois. Et, et, et pourtant, il a l'air d'être vivant. Hein. Il se loge. Il se loge. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, je, je voilà. Le logement, c'est en peu plus. Dans la... Le, non, non, non, c est, c est... vous me dites, -y, moi, je vous réponds, il n'y a pas de souci. <rire> Le logement, c'est en plus. cest à qu'une fois qu'on est logé, 500 euros, une fois qu'on est logé, on se débrouille. C'est pas glorieux, monsieur. Pourquoi vous sortez le logement du calcul, du coup C'est ça que. Ah, toujours. Le logement, c'est à part. Le logement, c'est une autre question et c'est des aides en plus. C'est sûr. Et le plus important, Ah, d'accord. Donc, il des aides. Ah, le logement, c'est à part. Ah, ça, c'est évident. Ah, ben alors, c'était la nuance que j'avais. Ah, ben oui. Ah, ben, c'est évident. que 500 euros pour vous loger et en plus vous nourrir. Ça ne colle pas, c'est sûr. Non, non. Le logement, c'est à part. Très bien. Anna Lambert, vous avez pas parlé, enfin, je vous ai pas donné la parole, donc c'est le moment. Peut-être que vous pouvez nous expliquer vous votre euh, vision du travail. Je sais que pour vous aussi euh, l'emploi, le, le, le, enfin le salariat slash emploi, n'est pas ne correspond pas à votre vision du travail. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer cela et aussi expliquer ce que sont les territoires apprenants contributifs et aussi, si possible, peut-être nous montrer les en quoi c'est différent. Enfin, c'est pas pareil qu'un revenu d'existence, de, par exemple. Oui, Donc, alors. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout ça euh, d'un coup. En tout cas, euh, je voulais juste préciser aussi, euh, avant de commencer euh, à répondre à la première question, que euh, voilà, moi non plus, hein, je n'ai pas euh, ma définition euh, du, du, du travail, mais euh, loin de là, hein, parce que je suis pas du tout spécialiste de, de ces questions, mais par contre, euh, j'ai travaillé justement... Euh, euh, un petit peu sur deux, deux auteurs qui ont, qui ont beaucoup euh, posé cette, cette, cette question dont, dont, enfin, dont, qui, ont, qui ont énormément travaillé sur la, sur la question du travail qui était un petit peu le centre de leurs travaux et ces deux auteurs c'est André Gortz et, euh, et Bernard Stiegler donc euh, André Gortz qui a été aussi un, un, un, un défenseur du revenu euh, universel euh, ou en tout cas euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a inspiré euh, je crois un, un certain nombre de de recherche là-dessus et, et donc euh, et, euh, voilà je, je, je, je montre aussi moi voilà le, le, le livre de Bernard Stiegler notamment qui explique euh, un petit peu ces questions c'est un livre qui s'appelle l'emploi est mort vive le travail et euh, euh, bon il y a beaucoup d'autres livres hein, euh, voilà et, et puis euh, un, un des livres d'André Gorz bon, c'est les métamorphoses du travail bien sûr et puis il y a aussi euh, celui-là qui s'appelle euh, euh, misère du présent, richesse du possible. Je, je montre cela parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais il y a évidemment beaucoup d'autres, beaucoup d'autres livres. Et c'est juste pour dire un petit peu à partir d'où j'essaye de de, de de penser. Voilà. Hein, et, et pour spécifier aussi que je suis pas une, une spécialiste sur sur ces questions-là, donc je je, je suis en, en recherche en fait. Voilà, tout simplement. Donc simplement pour essayer de répondre à, à la question que vous posiez au, au départ, c'est-à-dire euh, cette euh, voilà, euh, est-ce que euh, que penser de cette définition du travail, qui définit le travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles Déjà, on, on, on constate que là, le, le, le travail est défini comme le temps où le salarié est mis à la disposition d'un employeur. Donc, il y a une sorte de confusion, en fait, entre la notion de travail et la notion d'emploi. C'est-à-dire que le temps durant lequel le salarié est mis à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, c'est l'emploi, tout simplement. Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, c'est un, un emploi. Et, et, et, et si vous voulez, en fait, Bernard Stiegler et André Gortz ont tous les deux distingué entre la notion de travail et la notion d'emploi. Alors, ce n'est pas exactement la même distinction chez les deux auteurs. Hein. Il ne s'agit pas ici de les confondre, mais je le signale quand même. Donc, donc ce que Bernard Stiegler distingue entre le travail et l'emploi, je vais développer ensuite. Et André Gordes distingue entre ce qu'il appelle voilà, le, le travail réapproprié ou le travail libre, et, euh, ou parfois il dit le travail au sens philosophique, au sens anthropologique, et ce qu'il appelle le travail-emploi. Ou alors, entre ce qu'il appelle le travail qu'on fait, c'est le travail libre, disons, et le travail qu'on a, c'est le travail-emploi. Voilà, donc je, je, je pose un petit peu ces distinctions, je vais essayer de les expliciter très, très rapidement. Donc si vous voulez, pour, pour, pour Bernard Stigler, cet emploi, bon, bah, enfin, ce, ce, l'emploi, c'est effectivement euh, le moment où euh, le, une, une personne reçoit un salaire pour, euh, enfin, vend en quelque sorte son temps euh, d'existence et reçoit en retour un salaire pour ça et, et met ce temps d'existence à la disposition d'un employeur qui lui donne des directives. Mais le travail pour lui, ce n'est pas, pas du tout ça. Euh, le travail, euh, selon lui, hein, c'est en fait une, une activité euh, dans, durant laquelle euh, le, le, la personne, l'individu, va bah, pratiquer des savoirs et eh va ben, en fait développer ses capacités et eh va ben, se réaliser par la même. Et en ce sens, le travail c'est une activité qui est intrinsèquement singulière. C'est-à-dire que personne ne peut faire le même travail à votre place. Par exemple, si si voilà si vous vous, vous euh, si vous écrivez un texte, personne ne peut écrire le, le texte de la même manière que vous. Personne n'élève ses enfants de la même manière que vous. Personne ne fait son jardin de la même manière que vous. Personne. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a voilà, dans, on, on, le, le travail, c'est donc une activité singulière dans le, dans, durant laquelle le, la personne va s'inventer elle-même et va en pratiquant des savoirs et en se, en se, en se transformant et en, en développant ses capacités. Là où l'emploi, bah précisément, en fait, l'employé, il est soumis à un certain nombre de règles, de procédures qui sont, qui sont prédéterminées et il doit en quelque sorte les appliquer. Hein, et, et ces procédures et ces règles, en général, elles, elles sont standardisées, c'est-à-dire que vous, vous, vous pouvez les appliquer, mais quelqu'un d'autre euh, peut, peut, peut venir les appliquer à votre, à votre place. Hein. Donc du coup, il y a une sorte de, de, de concurrence hein, qui fait que les employés vont devenir un peu interchangeables sur ce qu'on appelle un marché de l'emploi. Voilà, on va pouvoir les, les, les échanger en quelque sorte. Hein. Là où un travailleur au sens, dans ce sens-là, hein, bah, ce, ce serait difficile de, de le remplacer par un autre travailleur parce que son, son travail, hein, dans la mesure où, si vous voulez, il n'applique pas une règle préétablie, mais… Il, il, il met en œuvre, il, au contraire, hein, il met en œuvre bien sûr des automatismes qu'il a acquis, il met en œuvre des compétences qu'il a acquises, mais à chaque fois, il les désautomatise, il les transforme, il les... Il les voilà, donc, donc il y a une, une, un côté, si vous voulez, singulier de l'activité de travail, un côté aussi porteur de nouveauté, parce que celui qui travaille crée la nouveauté engendre quelque chose d'imprévu qui même n'était pas prévu pour lui. Hein, voilà, on ne, on ne sait pas toujours forcément euh, quel texte on va écrire, quelle œuvre on va produire, quel, quel, comment on va élever ses enfants, comment on va pratiquer telle ou telle activité, euh, comment on va réparer telle ou telle chose quand il s'agit des savoirs techniques. Hein. À chaque fois qu'il y a la pratique d'un savoir, il y a aussi quelque chose d'imprévisible et de, et, de, et de singulier. Donc, euh, donc en ce sens-là, hein, si vous voulez, chez Bernard Stiegler en tout cas, le travail se rapproche beaucoup plus de, de ce que mentionnait tout à l'heure euh, Corinne May -Mathé, pardon sur la, la, la, la notion de, de, de l'œuvre, hein, l'œuvre, l'ouvrage, et là où l'emploi renvoie beaucoup plus à, au labeur, hein, euh, donc euh, disons à, ce, à cette, cette force de travail que, que je vais vendre euh, à, à quelqu'un d'autre, mais, mais, mais, euh, mais dans laquelle je ne vais pas m'individuer, me transformer euh, voilà, de, de manière singulière et, et, et imprévisible. Donc il y a cette, cette, cette distinction-là. Euh, de même, hein, André Gortz, euh, là je, je peux peux peut-être lire un, un extrait puisque j'ai le, le, le, le livre sous les yeux, mais, euh, mais André Gortz... Euh, euh, euh, et écrit un petit peu des, des, choses, des choses similaires hein. euh, euh, le, le, le travail euh, au sens philosophique hein, euh, c'est l'extériorisation par laquelle un sujet se réalise en s'inscrivant dans la matérialité objective de ce qu'il crée ou produit autrement dit le sujet se réalise en s'objectivant dans l'extériorité du monde hein. donc s'il y a une forme de réalisation de soi il se retrouve dans le produit de son travail hein. et euh, Gord s'écrit aussi hein, le créateur, théoricien ou artiste euh, n'a pas un travail euh, à proprement parler, mais il fait euh, un travail. Euh, il en va de même de toutes les activités artistiques, sportives, philosophiques, etc., dont le but est la création de sens, la création de soi, de subjectivité, la création de connaissances. La création n'est pas socialisable ou codifiable. Elle est par essence transgression, recréation de normes et de codes, solitude, rébellion, refus, contestation, etc. etc. Autrement dit, elle n'est pas une obéissance pure à des règles euh, et des procédures prédéterminées. Voilà. Donc c'était simplement cette petite distinction que, que, que je voulais faire. Donc si on suit la définition du travail de ces deux auteurs, eh bien il faudrait dire que non, que, que ce, qui, ce qui est proposé dans la définition que, que, que vous nous avez donnée comme, comme exemple ici, hein, dans le Code du travail, ce n'est pas le travail euh, au sens philosophique ou anthropologique du terme, hein, le travail constitutif de toute activité humaine, mais c'est en fait l'emploi, c'est-à-dire hein, comme, comme, comme, le, comme le rappelait euh, euh, Marc de Basquiat tout à l'heure. Hein, euh, une, une forme historique hein, qui est en fait bah, le, le, le salariat, tout simplement. Hein. Voilà, donc, euh, donc euh, voilà, c'était ça que, que je voulais préciser tout d'abord. Euh, ensuite, je ne sais pas si... Euh, alors, vous m'avez demandé ensuite euh, de préciser un petit peu la question du revenu contributif, des territoires apprenants contributifs, etc. Oui. Et des liens avec le revenu universel. Alors, je ne sais pas si je le fais maintenant ou si j'en parlerai peut-être un peu plus tard parce que ça risque de prendre encore un peu de temps. Comme vous, vous, vous me dites. Peut-être juste forcément les liens avec le revenu, revenu universel, ah. mais expliquer comment dans les territoires apprenants contributifs, du coup, cette vision-là du travail et non pas de l'emploi peut, peut se réaliser. Voilà. Alors, je ne dirais pas dans les territoires apprenants contributifs, parce que je, bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de territoires apprenants contributifs qui, qui existent. Mais par contre, je, vais, je voulais dire, voilà, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que… Euh, pour, euh, euh, qu est -ce que euh, en quoi est-ce que le modèle de l'économie contributive et du revenu contributif, permet la réalisation de ce type d'activité de travail. Pourquoi, pourquoi est-ce que du coup, si on s'accorde si on en quelque sorte avec cette définition du travail et si on s'accorde sur le, la nécessité en fait de, la, de la valoriser aujourd'hui, hein, parce qu'en fait c'est un petit peu ça l'idée qui, qui, qui est derrière les réflexions de, de Bernard Stiegler en tout cas, et, et je crois de Gortz aussi, hein, mais c'est l'idée selon laquelle en fait, euh, on a besoin, de ces activités de travail. C'est-à-dire, c'est quand les gens travaillent, quand ils pratiquent des savoirs, quand ils développent des savoirs, que ce soit des savoirs théoriques, que ce soit des savoirs faire, que ce soit des savoir vivre, que ce soit des savoirs techniques, des savoirs pratiques, des savoirs existentiels. C'est quand les gens pratiquent des savoirs qu'en fait, euh, euh, ils se réalisent eux-mêmes, ils se relient collectivement et ils prennent soin de leur de leur environnement. Hein. C'est aussi une des définitions du travail selon Gortz. Hein. C'est l'entretien de son milieu. Hein. Donc, euh, durant toutes ces... et, et, et donc dans la période de crise, en quelque sorte dans laquelle on vit, euh, c'est-à-dire crise écologique, disruption numérique, donc en fait un monde qui est en train de se reconfigurer complètement, eh bien, il faut valoriser, c'est un petit peu le principe de, de l'économie contributive, hein, il faut valoriser ces activités de travail et ces pratiques de savoir, parce que c'est seulement à partir d'elles qu'on va pouvoir en fait, euh, se, se, enfin, inventer de, de nouveaux modèles. Et euh, deuxième chose, hein, deuxième, deuxième constat disons de base de, de cette idée de l'économie contributive, c'est euh, l'automatisation de, de, plus plus, euh, de plus en plus importante d'un certain nombre d'emplois. C'est aussi un constat que faisait Gort à l'époque, et c'est c'est c'est c'est et c'est ce qui l'a c'est ce qui l'a conduit à soutenir des positions qui sont un petit peu celles que que que soutenait tout à l'heure Marc de Basquiat, hein, c'est-à-dire le salariat est condamné, autrement dit l'emploi est condamné, autrement dit il, il faut arrêter de viser le plein emploi parce qu'en fait de plus en plus d'emplois vont être automatisés et donc en fait si on si on euh, il faut inventer un nouveau modèle et, et et le et le parce que parce que tout simplement c'est c'est euh, si, sinon on se condamne en fait à avoir une société avec quelques personnes qui sont employées euh, donc très très privilégiées qui ont un salaire et puis toutes les autres personnes qui sont finalement au chômage ou dans des emplois très très précaires et, et, et c'est ça le, le, le gros problème. Et du coup, euh, du coup en fait l'idée du revenu contributif c'était de dire bon bah euh, il ne faut plus seulement rémunérer les, les, les, les emplois, euh, il ne faut plus, là encore, hein, tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut décorréler euh, le, le revenu de l'emploi, hein, comme l'a remarqué tout à l'heure aussi Marc de Bastia. En fait, euh, effectivement, on ne peut plus rémunérer que les emplois, puisque les emplois sont en train de disparaître. Donc, du coup, ce qu'il faut rémunérer, ce qu'il faut valoriser, autrement dit, ce sont les activités de travail, parce que ce sont de ces activités-là qu'on a besoin. Et il se trouve que la plupart de ces activités-là, hein, dans lesquelles on développe ses capacités, dans lesquelles on produit euh, des, des, du, du savoir, dans lesquelles on se relie collectivement, on prend soin des choses, que ce soit des, des, des humains ou que ce soit des environnements, ou que ce soit des théories, etc., hein, eh bien, ces activités-là, en général, elles sont faites hors emploi. Donc il faut donner, en fait, il faut, il faut, il faut arriver à les valoriser, bien qu'elles soient en fait, faites hors emploi. Et donc l'idée du revenu contributif, en fait, c'était de dire euh, puisque les emplois sont en, sont en baisse, euh, ça veut dire que nous pouvons continuer à produire un certain nombre de, de, de richesses euh, matérielles euh, nécessaires euh, sans, sans être obligés de tous avoir des emplois. Donc du coup, il y a un gain de temps qui se produit là. Et il faut, il faut redistribuer ce temps équitablement entre les personnes pour qu'il n'y ait pas un tout petit nombre de personnes qui aient des emplois et un grand nombre de personnes qui n'en aient pas, non. Il faut que chacun ait des emplois, mais euh, de manière euh, réduite, qu'il y ait donc un, un temps d'emploi réduit, et du coup, qu'il y ait un temps libre qui soit, qu soit libéré pour, pour, pour, pour d'autres types d'activités. Et pour que, ce temps libre, pour que durant ce temps libre, les personnes puissent se consacrer à des activités, pour les inciter en quelque sorte à se consacrer à des activités qu'on qu dit, dit contributives, hein, des activités de travail où elles pratiquent des savoirs, où elles s'inscrivent dans des projets contributifs qui sont utiles, disons ou qui sont euh, importants pour leur territoire ou leur société, eh bien, on va leur, leur donner un revenu contributif euh, qu'elles en fait, euh, qu recevront euh, euh, euh, de manière continue, mais par contre, pour avoir le droit de le recevoir, il faudra qu'elles s'engagent à participer de manière intermittente à un certain nombre d'emplois dans des structures qui sont labellisées comme contributives. C'est-à-dire que de temps en temps, elles vont aller euh, donner en quelque sorte le fruit de leur travail euh, à, à la société dans le cadre d'emplois euh, désignés par le territoire ou par la société, selon des processus qui restent à mettre en place, hein, des processus de délibération collective, etc., comme contributives. Donc c'est pour ça et, et, et je vais m'arrêter là-dessus. Hein, c'est pour ça qu'on s'inspirait euh, dans, dans ces réflexions du modèle des intermittents du spectacle, en disant bah voilà, il faut envisager des vies en fait qui sont euh, qui, où, dans lesquelles les, le, le temps d'emploi est intermittent. Un inter, euh, par exemple, prenons l'exemple d'un danseur qui, qui, qui passe beaucoup de temps à se, à se capaciter, c'est-à-dire à pratiquer son savoir danser, à, à, à, à, à, le, à le transformer, à le faire évoluer, etc. Hein, et puis qui pendant un petit moment va être euh, employé dans je ne sais quelle structure pour en fait, euh, bah, je ne sais pas, soit apprendre la danse à d'autres personnes, soit faire un spectacle de danse, etc. etc. Et bien, de même, hein, pour imaginer, c'est un petit peu la même chose pour les, pour les, pour les enseignants, même si ce n'est pas du tout euh, le, le même régime au niveau de... de de, comment dire, du salaire hein. mais, euh, mais, mais c'est vrai que vous pouvez imaginer par exemple un, un enseignant passe beaucoup de, temps, beaucoup de temps à préparer ses cours et puis il y a un moment le moment où il donne son cours qui est le moment où il va socialiser son travail, partager son travail donner le fruit de son travail à, à la société et donc voilà c'était un petit peu ça l'idée hein. c'était euh, de, de, de pouvoir donner aux individus un revenu contributif durant toutes ces périodes où ils se capacitent où ils pratiquent toutes sortes de savoirs qui peuvent être très différents à condition qu'ils s'engagent en fait à participer à, à, à des emplois labellisés par des structures comme étant contributifs, utiles à, à leur société, à leur territoire. Voilà. J'espère que j'ai été à, à peu près claire. Merci. Je, oui, je pense que oui. J'ai vu qu'il y avait eu des, des réactions dans la discussion, donc euh, peut-être c'est le moment d'ouvrir un premier temps d'échange. Donc, si vous avez des, des questions aux intervenants, si vous avez des réactions, si vous avez des témoignages ou des idées d'autres façons de décorer les temps de travail et travail, euh, c'est le moment de donc le, la façon de pour procéder, c'est lever la main. Donc si vous avez, il euh, faut cliquer sur participant et ensuite fait, lever la main. De cette façon, Clotilde peut vous identifier et vous donner la parole. Il y Déjà, Jélie qui a une réaction, qui voudrait prendre la parole. On vous écoute. On vous invite à allumer votre caméra et votre micro pour prendre la parole et en une phrase vous présenter avant de poser votre question. Bonjour, je m'appelle Benoît. Je suis membre du réseau Salariat que certains d'entre vous connaissent sûrement. Et j'aurais aimé faire une petite intervention pour, pour enchaîner un peu sur l'intervention de Anna Lombert et les définitions qu'elle donne du travail, de l'emploi et du salariat. Et euh, essayer de, de situer ça depuis euh, une sorte euh, d'a priori historique euh, qu'il y a vis-à-vis -vis du salariat euh, dans euh, la gauche contemporaine, on va dire. C'est-à-dire que euh, si vous voulez vous situer à, à gauche hein, et, que, et que vous avez envie de vous donner une identité euh, qui va bien, eh bien, euh, il était encore d'usage euh, depuis enfin, il y a quelques temps. De rejeter le salariat euh, parce que, effectivement, le salariat a été vu comme un instrument de la domination. Euh, depuis quelques années, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui, qui ont essayé de, de, de, un peu d'éclairer euh, cette notion. Je pense par exemple à, à Claude Didry, qui est un, qui est un sociologue que, que vous connaissez sûrement. Et son livre s'appelle L'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire. Et M. Didry montre qu'en fait euh, le salariat, on peut l'entendre de deux façons. On peut l'entendre avec euh, Karl Marx, qui écrit 1944, euh, je crois, dans lequel il décrit le salariat euh, et, il, et il le critique parce que euh, à l'époque euh, la force du travail était euh, une simple marchandise. C'est d'ailleurs, je crois. Euh, ce sur quoi rebondit Alain Suppiau dans un texte paru récemment. Et alors en fait, qu'est-ce qui se passe après, après, après Marx Et c'est d'ailleurs probablement ce que les auteurs qui critiquent le salariat n'ont pas forcément bien regardé. Et certains reviennent, hein. prenez par exemple Frédéric Lordon, il est en train de revoir sa copie. Ben c'est qu'en fait, le salariat c'est aussi une conquête historique. Qu'est-ce que c'est c'est euh, l'apparition euh, dans le code du travail euh, d'une polarité. D'un côté, vous avez euh, l'employeur, et de l'autre, euh, l'employé. Et ce que ça marque, c'est euh, un rapport asymétrique. Et ce rapport asymétrique, eh ben, regardez l'histoire de la CGT, il est encore en œuvre aujourd'hui, et, et dans cette histoire, on voit qu'il y a un certain nombre de, de conquêtes euh, euh qui ont transformé, euh, qui, ont, qui ont donné une, une autre place à la classe laborieuse. Et parmi ces conquêtes, il euh, y a euh, la sécurité sociale et aussi les allocations familiales, euh, dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que cette chose C'est qu'à un moment où on, on reconnaît euh, euh, au travailleur euh, une, une, une, une, la valeur économique de son travail, donc, euh, la valeur abstraite, euh, au moyen de la qualification. Ça, c'est très important, parce que si vous voulez, en fait, le travail, ce n'est pas euh, ce que vous allez turbiner pendant une après-midi à bosser, à bosser. C'est euh, le niveau de participation à la production. Et ça, ça s'évalue de manière abstraite. Dans la fonction publique, vous avez des qualifications. Vous allez vous avez recevoir un salaire euh, parce que enfin, vous, avez, vous avez obtenu un grade. Eh bien, ça c'est important, et, et je crois qu'on aurait tous intérêt à, re, à remonter un peu en arrière dans, dans l'histoire euh, du, du, du travail, euh, mais pas seulement du point de vue philosophique, tel que euh, l'envisage Bernard Stiegler ou André Gors, mais aussi du point de vue euh, des luttes ouvrières, euh, du point de vue du code du travail, du code civil, parce que les mots n'ont pas la même... Euh, euh, résonance dans euh, les questions dans lesquelles que on est en je, je suis désolée mais voilà, merci ce, ce, ce beaucoup ce pour l'intervention voilà, je pense qu'il y a d'autres remarques il faudra essayer d'être un peu plus bref s'il vous plaît et en tout cas merci pour la, pour la réaction je pense que tous les intervenants et notamment Corinette pourront, pourront dire quelque chose du, de l'histoire de l'invention du salariat et de, de la conquête que cela était je crois qu'il y avait Jerry qui voulait parler et, euh... et Toufique aussi pas... On refermera ensuite cette, cette première ouverture si vous voulez bien. Donc Jerry, si vous voulez parler, c'est le moment. En fait, je crois que Jerry, c'était Benoît. Tout à fait. Ah d'accord, bon, c'est l'astuce. As très bien. Très bien. La parole, hein. <rire> Donc, Toufique, si tu veux t'exprimer, et puis après, on redonnera ouais. la parole aux intervenants. Euh, bonjour à tous, je vais être très très court, euh, la, merci déjà à tous les trois pour vos échanges, et merci Benoît pour, euh, je peux me permettre de te tutoyer, ça ne te dérange pas pour ton intervention. Euh, je, je te rejoins, euh, euh, rapidement, je te rejoins sur euh, en tout cas la question de la qualification, et lors d'une discussion récente avec un chercheur, euh, on faisait le lien entre finalement le travail salarié et la manière dont euh, l'emploi à travers le travail salarié déper dépersonnalisait les travails. Euh, enfin, dépersonnaliser les personnes, pardon. Euh, ça rejoint peut-être un peu ce que disait tout à l'heure, peut-être Anne Allonbert. Peut-être. Euh, la deuxième chose, j'aurais peut-être revenir sur cette question du salariat. Et ben, moi aussi, j'ai un bouquin, désolé. Hein. Euh, C'est ce bouquin de David Gréber, euh, une autre personne des regrettés. Et David Graeber, euh, très rapidement, parce que Benoît, j'entends le, le besoin de se mettre dans le réel, euh, mais il y a quand même des gens qui ont fait un vrai travail euh, d'anthropologie. Et, et David Graeber, notamment, il s'intéresse à. En fait, il, il, il émet une hypothèse, il émet une thèse, c'est que le travail salarié, il puise ses ressources, euh, sa racine dans l'esclavage. Pourquoi Parce qu'en fait, le travail salarié, euh, d'après lui, c'est la location de notre liberté, au même titre que l'esclavage pourrait être conçu comme la vente de sa liberté. Or la liberté, en fait, la, la, la liberté, ça vient de la Grèce antique, hein, enfin, euh, la notion d'homme libre, elle provient de la Grèce antique, enfin, c'est la thèse de Greber, et euh, dans la Grèce antique, un homme libre, il se définit d'abord en opposition aux, aux esclaves. Donc il fait ce cheminement, il fait ce cheminement David Graeber, euh, notamment pour euh, arriver à un, une critique très forte du travail salarié, euh, et, et notamment du fait que euh, euh, dans le travail salarié, il y a une contradiction dans le fait que nous sommes à la fois euh, euh, propriétaires de notre personne, et à la fois on se retrouve en situation de la mettre en location euh, à un employeur. Voilà, donc j'ai essayé d'être très très court euh, et je voulais amener cette référence de Greber parce que je pense qu'elle peut amener de l'eau au moulin à nos discussions. Merci beaucoup. Donc est-ce que, est que Corinne Metz, peut-être pour commencer, vous voulez réagir La, Ça m'a fait penser à, aux discussions qu'on a eues avant, euh, avant notre, euh, notre conférence d'aujourd'hui sur le, le temps de travail et finalement euh, ce, que, ce que vous me disiez aussi, c'était que le temps de travail, enfin, la conquête de la réduction du temps de travail, c'était euh, c'était aussi un, un bénéfice pour les pour les employés. Donc, est-ce que vous voulez revenir sur euh, ce qui a été dit et aussi sur ce euh, rapport au temps de travail qui n'est pas, ouais, pas de revenir euh, sur certaines choses. D'abord, l'idée euh, qui a été euh, développée par euh, Marc de Basquiat, je, je pense hein, que, que le salarié a une histoire. Évidemment, on peut être être d'accord, mais il faut quand même distinguer, me semble-t-il, salariés, l'existence de salariés, c'est-à-dire de gens qui sont rémunérés pour leur travail, on va dire, de façon très ample, de multiples façons, et le salariat. Euh, si, justement, on définit le salariat comme euh, euh, euh, ce qui existe à partir du moment où, justement, à la fin du 19e siècle, est défini un contrat de travail en termes, comme vous l'avez rappelé, de de, de, de subordination et le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur. Moi, je, je, je, je évidemment, on ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. Alors, du coup, je ne comprends pas si c'est Benoît ou Jérémy Cornelius, mais enfin, bon, un des, des le premier intervenant euh, qui, quand même, souligne effectivement que la définition même de, de à la fin du 19e siècle du rapport salarial. Comme étant un rapport de subordination effectivement entraîne tout un ensemble de, de droits et de droits du salarié justement et de, de droits à la protection. Les lois contre les accidents du travail, contre les maladies, euh, à la retraite, etc., etc. Il y a toute une série évidemment de conquêtes sociales qui sont liées justement à cette reconnaissance à la fois de la subordination, mais aussi du coup du droit d'être d'une certaine protection sociale. Euh, alors, ce qui différencie justement ce, ce salariat des salariés qui existent bien avant, c'est que les salariés d'avant ne sont pas du tout protégés. Euh, et, euh, et, et donc euh, euh, là, les, les salariés, en tant que gens qui, qui euh, vendent leur travail, euh, euh, ont une bien plus longue histoire, hein. et euh, beaucoup d'historiens, et dont je suis, euh, on va dire, au fond, euh, euh, pour simplifier, là encore, hein, voit trois formes de rapports hein, qui sont des rapports euh, euh, dans lesquels entre le travail. Il y a d'une part hein, l'esclavage, il y a d'autre part le servage, et il y a enfin le, euh, le travail rémunéré, des salariés, pour ne pas dire du salariat. Alors, dire que le travail salarié puisse sa ressource dans l'esclavage, euh, ou sa source, pardon, dans, dans l'esclavage, hein, comme le fait euh, Graber, ça me semble malgré tout une simplification, euh, euh, parce que, euh, euh, justement, ce qui différencie le salarié de l'esclave, c'est bien la question du temps de travail et de la, de la, de la différenciation, et de la possible individualisation ou euh, définition du temps de travail. Alors, j'ai essayé d'être peut-être un peu plus claire. Le, L'esclave, comme le domestique, comme le serf, il est à totale disposition de la personne pour laquelle il travaille et dont il dépend entièrement. Euh, euh, et donc, on va dire, la première conquête des salariés, c'est justement la définition, d'un temps de travail qui définissent le temps dans lequel ils doivent travailler pour euh, leur employeur, mais du coup aussi un temps pour lequel ils sont libres de faire autre chose. Euh, et donc dans euh, et ça euh, justement le, le, le, le temps de travail du coup a une très vieille histoire, hein, c'est ce qu'on a essayé justement de montrer dans ce dans ce livre euh, parce que euh, Dès les statuts des premières corporations euh, médiévales, des, des corps de métiers artisanaux, etc., on peut voir que dans pas mal de, de, de statuts, dans pas mal de règles, il y a la définition d'horaire de travail. Alors c'est une exigence à la fois de ceux qui emploient, euh, mais aussi de ceux qui sont employés. Parce que ça veut dire qu'on qu ne va pas leur demander de travailler au-delà. Euh, euh, et donc... Cette question du temps de travail, elle est, elle est importante, c'est une des formes de la rémunération, de, de, de, de vendre son travail pour le temps, ce n'est pas la seule, hein, bien sûr, on peut travailler aussi aux pièces, on peut travailler à la tâche, euh, mais euh, cette, cette question du coup de la définition du temps pendant lequel on est à la disposition de, de son employeur, elle est, euh, voilà, on la trouve dans toutes sortes de, de conflits, dès la période dès la période médiévale, d'où aussi des choses que qu'on a plutôt l'habitude de considérer comme étant propres au XXe siècle ou ou, au temps de, ou comment dire aux, aux, aux discussions autour de la réduction du temps de travail, hein, c'est-à-dire les pauses, euh, -ce, combien de pauses, quand quand est-ce qu'on doit aller déjeuner, etc. En fait, tout ça, ça a une très longue histoire et on peut en trouver des des, euh, déjà des, des, des, des, des conflits à ce propos euh, dès le 14e siècle. Est-ce que du coup, Anne ou Marc, voudriez réagir Marc Oui, j'avais un. Euh... Euh, déjà, Anne, merci d'avoir choisi cette euh, citation d'André Gors hein, qui me paraissait très, très juste sur le travail objectif. Et en euh, l'écoutant, ça, ça, ça m'amusait parce que. Euh, C'est un sujet sur lequel il y a un autre philosophe hein, qui me paraît intéressant, un peu méconnu, euh, qui s'appelait Carole Vochtila. Carole Vochtila, certains, moi qui sais, d'autres moins, mais je dirais à la fin. Carole Vochtila, il écrivait euh, dans un texte assez connu, euh, le fait qu'il y, y a deux aspects dans le travail. Il y a ce qu'il appelle le travail objectif, qui est effectivement la production, l'objet qu'on va produire, il y a le travail subjectif. travail subjectif, c'est le sujet qui travaille. Voilà. Et, et il disait voilà, les, les deux ont de la valeur. Les deux ont de la valeur, mais si on regarde les choses bien, le plus important, c'est le travail subjectif. C'est le fait que la personne se réalise par son travail. Ça, c'est un écrit de, de Karol Wojtyla, qui est plus connu sous le nom de Jean-Paul II, du pape, pape euh, philosophe euh, polonais et qui a, qui a fait des trucs absolument extraordinaires sur le travail extraordinaire. Et moi, j'ai découvert ça avec euh, plein d'autres choses, et ça m'a vraiment je trouve ça extrêmement, extrêmement clair, extrêmement parlant. C'est ça que je voulais faire ce, ce lien avec, euh, avec euh, les écrits d'André Gort. Et le deuxième aspect, c'est que dans les, dans les conversations, je, je détecte une, une intervention d'un certain François, je ne sais pas qui est François, je sais pas, qui écrit « La question du revenu est une chose, point virgule », Néanmoins, elle n'exclut pas la négociation de travail contre temps. Et ça me paraît, c'est très, très court ce qu'il a écrit là, j'interprète un peu ce qu'il a écrit. Mais effectivement, euh, le revenu d'existence, le pari du revenu d'existence, c'est ce que formulait euh, Julien Boisson, c'est justement de redonner une capacité de négociation et de choisir. Euh, Philippe Paul Parijs, je pense à un autre bouquin encore, Philippe Paul Parijs, quand il écrivait en 1995 il y a une fois parole, bien ça. C'est-à-dire, voilà, euh, il s'agit de donner aux personnes les moyens de leur liberté. Avec un, un socle de revenus assuré, voilà, quand on a un employeur des villes, on lui dit, merde, ben, je suis désolé, mais voilà, on peut faire ça. Parce qu'on on sait que sa famille est protégée. Donc là, on peut prendre des décisions rationnelles. Si on est dans un truc où on dépend, où on est totalement dépendant économiquement de son employeur, ben on, on supporte, on souffre. On accepte des trucs qu'on ne veut pas accepter, humainement. Donc cette, euh, cette liberté réelle, je pense que c'est un aspect important, vraiment très important, de cette notion donc, de revenu d'existence, revenu de euh, base, revenu universel, on peut faire ça comme on veut, peu importe. Enfin, sur le revenu contributif, il y a un point sur lequel j'aimerais je étirer un petit peu à Anne, à l'envers, c'est cette question donc, de, de, de, validation, de validation sociale de la, de la valeur d'un travail. Sur laquelle moi je suis un peu gêné parce que je vous dis, finalement, nous travaillons tous. Tout le monde travaille. Même sans le vouloir, on travaille. Quand on se lève le matin, c'est déjà, déjà un travail de se lever de son lit. C'est un, un gros travail déjà pour certains. C'est déjà douloureux. Quoi. Bon, voilà. Donc, euh, le travail, je ne sais pas qui peut décider que je travaille quand je fais ça ou quand je fais ça. Je ne sais pas. Et donc, pour moi, c'est un peu une impasse. Bon, euh, là, je serai la philosophe euh, répondre. Et pour moi, que ne suis pas philosophe, ça me paraît un peu une impasse de dire voilà, qu'une instance ou un processus ou quelque chose va bah, décider que ceci est un travail qui mérite du coup une compensation financière, alors que ça, ça, ça, ça ne l'est pas. Euh, euh, voilà, certains euh, expliquent que quand on joue à la belote, quand on joue à la belote chez soi avec ses copains, bon, bah, c'est pas du travail. Par contre, quand on joue à la belote avec des personnes âgées dans un EHPAD, ça, on peut être payé pour ça. Et pourtant, dans les deux cas, on joue à la belote. Ça, c'est Baptiste Milando qui explique ça très bien. Donc, du coup, qui, qui permet de relativiser cette question de, de travail, qu'est-ce qui est vraiment un travail, qu'est-ce qu'elle est la validation social d'un travail, pour moi, c'est un, un peu mystérieux. Voilà. Donc, euh, je, je réponds ça à Anne, en espérant que je pourras m'éclairer. Oui, alors, je, je, je, je... Enfin, en tout cas, c'est effectivement, c'est une excellente question. Je ne sais pas si, si je pourrais éclairer vraiment, je, mais je vais essayer. Et, et je voulais simplement... Avant, je voulais simplement rebondir, mais vraiment très rapidement, sur, sur, euh, euh, sur les... les sur les remarques qui avaient été faites pendant, pendant la discussion, puis ensuite, puis ensuite revenir sur, sur votre question. Et du coup, je voulais simplement dire par rapport à, ce, voilà, à cette question du lien entre salariat et protection sociale, qui, qui est fondamentale, hein, parce que euh, euh, voilà, pour, pour réagir simplement à, à l'intervention. Hein, euh, Bien, bien sûr, c est, c est, je, je crois qu'il faut bien dissocier euh, euh, André Gortz et Bernard stigler ne, ne, ne, ne prenaient pas non plus euh, des postures, c'était des gens qui étaient quand même très informés euh, aussi de, de, de l'histoire, de, de, de, de toutes ces questions. Hein. Mais, mais en tout cas, ce que, ce que je voulais simplement dire, c'est que donc, je voulais faire parler un, un tout petit peu André Gortz, puis, puis enchaîner, enchaîner là-dessus, hein. dans, un, dans un entretien, hein, euh, on lui demande… Euh, mais ce travail-emploi, donc ce travail-emploi que vous critiquez, hein, a dérivé euh, le droit aux différentes formes de protection sociale. Il répond bien sûr, dans la société Fordis, le travail était la source du statut et des droits sociaux. Alors que nous allons maintenant vers une société où non seulement le travail n'est toujours pas réapproprié comme une auto-activité au sens philosophique, hein, donc au sens que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, mais il est aussi incapable d'assurer les droits sociaux et économiques. Autrement dit, le néolibéralisme, associé à la mondialisation, a cassé ce que le capital a toujours eu en grippe, à savoir le lien entre exploitation et obligation sociale. Autrement dit, aujourd'hui, selon Gortz, hein, c'est Gortz qui parle, hein, mais selon lui aujourd'hui, nous sommes face précisément à, à, la, à une espèce de, de, de, de cassure, quoi, de, de rupture. De ce lien très fort entre le salariat d'une part et, et les protections sociales. Et, et, et, et son, son point de vue, dis disons, si j'essaye de, de comprendre, hein, c'est que on ne peut pas, en fait, on, le, le, on, on ne peut pas essayer de, de, le, de, le, de, le re, de le retisser ce lien parce que précisément on est dans l'époque euh, des bullshit jobs entre guillemets et euh, des, euh, de la fin de l'emploi. C'est-à-dire, on est à une époque où en fait, euh, euh, ce qu'il reste d'emplois entre guillemets, hein, c est, c est, ce sont en fait soit des emplois dans lesquels les, les, les personnes ne, ne, se, ne se reconnaissent plus, hein, ne, ne parviennent plus, les bullshit jobs, c'est ça, hein, voilà, complètement des tâches complètement automatisées, bureaucratiques, etc. Soit on est dans une époque où en fait, la plupart des enfin, une, une grande quantité d'emplois est en train de disparaître. Alors ça, c'est un, un constat qu'on n'est pas obligé de partager. Enfin, ces deux constats, on n'est pas obligé de, de les partager. On peut avoir un diagnostic différent et dire, bah « Non, euh, ce n'est pas le cas, etc. etc. » et, mais, mais en tout cas, c'est le diagnostic de, de Gord qui soutient donc que, en fait, euh, comment dire, euh, si vous voulez, s'il n'y a plus d'emplois, euh, bon, s'il y a de moins en moins d'emplois, bah, du coup, il y a de moins en moins de, de, de personnes qui vont recevoir un salaire. Et, et, et du coup, elles, elles ne vont pas pouvoir consommer les produits qui sont, qui sont produits et qui leur sont vendus. Donc en fait, il y a une crise économique qui, qui, qui se prépare. Voilà. Donc, donc en fait, ces constatations au niveau, au niveau macroéconomique qui partent d'un constat euh, de, de la fin de l'emploi, hein, qui est fondé sur un certain nombre d'études, eh euh, elles, elles ne peuvent pas conduire, logiquement si vous voulez, elles ne peuvent pas conduire, à, euh, à poursuivre euh, le, le, le salariat. Voilà, c'est simplement pour retracer un petit peu le, le, le raisonnement de, de, de, de Gortz ou de, ou de Bernard Stiegler. À partir du moment où on constate qu'il y a une disparition progressive de l'emploi en raison de l'automatisation et en raison de multiples autres, autres questions, et hein, eh bien du coup, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer les protections sociales existantes, et ça ne veut pas dire qu'on va passer comme ça du jour au lendemain du salariat à autre chose. Mais, mais, mais, mais dans l'optique de, de ces penseurs, hein, il ne s'agit pas, de, de, de réhabiliter un système qui, qui selon eux valait en fait à, à l'époque du, du fordisme du taylorisme etc mais, mais il s'agit en fait de réorganiser la société pour transitionner vers, vers un autre système. Donc C'est ça, je pense, la, la différence avec d'autres perspectives qui, est effectivement, euh, euh, bah, bah voilà, rappellent et à, à juste titre hein, que euh, le, le, le salariat est aussi une conquête historique et pas seulement un instrument de la domination dans la mesure où il engage euh, un certain nombre de protections sociales. Mais voilà, c'était pour resituer un, un petit peu le débat. Euh, mais en tout cas, donc, du coup, simplement pour rebondir sur les remarques de, de Marc de Basquiat, déjà, merci pour euh, la, la, le... le Travail objectif, travail subjectif. Et euh, effectivement, je pense que l'enjeu aussi, un petit peu, hein, euh, de, la, de la définition de, de Bernard Siebler du travail, c'est un petit peu de relier ces deux, ces deux dimensions. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le, le fin, cette, euh, je, je m'extériorise dans, dans mon travail et euh, à partir du moment où, euh, finalement, je me reconnais d'une manière ou d'une autre dans le, dans le produit de mon travail et du coup, euh, voilà, le, le, une espèce de circularité comme ça entre, entre le sujet et l'objet euh, du, du travail. Et, euh, et donc, alors maintenant la question, la question la, la, peut-être la plus difficile, euh, bien que la, la question précédente était très difficile aussi, euh, mais en tout cas, euh, donc qui peut décider quand il y a travail ou quand il n'y a pas de travail et, et ça, c'est voilà, une très bonne question et simplement je voudrais essayer de répondre à deux niveaux. Euh, je, je voudrais essayer de répondre d'abord au niveau un peu, un peu fondamental puis ensuite au niveau un peu plus concret. Et au, au niveau un peu fondamental, on, on trouve cette idée... Euh, disons euh, euh, euh, alors euh, voilà, on, on trouve en fait chez, chez, chez Bernard Stiegler en tout cas une définition de l'activité de travail comme pratique d'un savoir. Autrement dit, alors vous allez me dire oui, se lever le matin c'est aussi un savoir effectivement, mais euh, parce que voilà bon effectivement, mais disons que euh, il y a savoir quand il y a quand même transmission de, de, de quelque chose, apprentissage, mise en œuvre d'un certain nombre de capacités, etc. etc. Et, euh, et en fait, à partir de là, euh, bon, voilà, et, et, et, et, ce, et, et je dirais co-individuation, c'est-à-dire quand il y a quelque chose comme un, un, un, un groupe, un savoir, en fait, jamais, on ne le, le pratique jamais hein, tout seul, il faut qu'il soit partagé, pratiqué collectivement. Donc à partir de ce moment-là, bon, il, il, il, il y a cette première chose, euh, mais, euh, euh, et, qui, et qui donne, en fait, qui fait que euh, et qui en plus, donc deuxième chose que j'avais un petit peu évoquée tout à l'heure aussi, c'est l'activité, le, le, le, il y a activité de travail quand il y a activité de soins, c'est-à-dire prise de soins soit des autres, soit de son environnement, soit de son milieu. Et en ce sens-là, on peut, on peut commencer à, à imaginer, voilà, qu'il euh, que, que soit possible de reconnaître collectivement certaines activités comme étant, euh, comme étant soigneuses. Euh, alors, qu'est-ce qu'une activité soigneuse du coup Alors, eh bien, une activité soigneuse, ce serait une activité dans laquelle euh, on, on, une activité qui ne détruit pas son objet, hein, mais qui prend soin de son objet et qui le cultive par opposition à quoi bah Par opposition à la consommation précisément. Hein. Quand je consomme quelque chose, eh bien, je, je, je, je ne prends pas soin, hein, je consomme. Donc finalement, j'use. Je, je, hein, mon objet. Voilà, j'ai acheté quelque chose. Euh, je je l'ai consommé, je l'ai détruit. Donc en fait, cet objet, il avait une valeur d'échange. Hein, je l'ai acheté, hein, donc il valait un certain prix. Je l'ai acquis, puis je l'ai consommé. Il avait une valeur d'usage. Je l'ai utilisé. Voilà. Mais euh, par contre, il y a certaines activités où je ne fais pas du tout ça. Euh, par exemple, quand j'élève mes enfants, bon, bah je ne je paye pas, je n'use je pas, je ne je, je consomme pas, non, j'essaye je, de cultiver un être ensemble avec mes enfants. De même, quand je fais des mathématiques par exemple, bon, bah, j'essaie de cultiver un savoir mathématique, de prendre soin des théories mathématiques, etc. Quand je, fais, quand je répare des voitures de manière écologique, bah, je prends soin de l'environnement, je prends soin des voitures, je fais attention à ça, etc. Quand j'apprends à conduire, même d'une certaine manière, je, je, je prends soin en fait, des, des gens qui vont m'entourer ensuite sur la route. Que, voilà. bon, en fait, Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a soin, j'aurais tendance à dire, il y a quelque chose comme du travail, il y a quelque chose comme de la valeur pratique qui est produite. Voilà, c'est simplement pour dire, cette notion de valeur pratique qui est, qui est, qui est, qui est en fait engendrée par, par les activités de travail, selon Bernard Stigler, eh hein, bien c'est une valeur qui est, qui est la valeur du soin et qui échappe à la valeur d'usage et à la valeur d'échange. Voilà, c'est quelque chose, qui c'est très difficile de, de, le, de, le, de le monétariser en fait, si vous voulez, voilà, c'est… Quand, quand j'enseigne, par exemple, je prends soin de ceux à qui euh, j'enseigne, je, je donne mon cours, etc. etc. Donc, mon, mon idée, en fait, c'était pour essayer de vous répondre, hein, je, je, je spécule un peu, hein, mais euh, mon idée, c'était de dire qu'il euh, y, y aurait travail, peut-être, quand il y a soin, et voilà. Ce, ce, et, et en quelque sorte, on aurait ici une, une espèce de boussole pour nous, pour nous indiquer un petit peu la, la valeur de certaines activités. Maintenant, pour répondre un peu plus concrètement, et puis je m'arrêterai là et, en, en deux minutes, hein, mais euh, ce qui avait été imaginé quand on avait essayé de mettre en place ce, ce programme de... Enfin, sur le fameux territoire apprenant contributif, quand on avait essayé de mettre en place ce revenu contributif et cette économie contributive, ce qui avait été imaginé, c'était en fait d'envisager des structures de labellisation dans les territoires qui, qui, qui en fait qui délibèrent collectivement de euh, des activités qui peuvent être, euh, alors euh, je dirais pas utiles pour le territoire parce que ce n'est pas seulement une question d'utilité, mais euh, qui puissent en fait permettre euh, un, un développement. Euh, dynamique euh, euh, du territoire en termes à la fois social, environnemental et euh, voilà, ou d'autres euh, dimensions peuvent aussi être prises en compte, mais euh, qu'il qu soit décidé collectivement que certaines activités puissent être labellisées comme étant contributives en ce sens-là, c'est-à-dire participant à, euh, par exemple, je ne sais pas, ça peut être toutes sortes d'activités, hein, mais par exemple, nous, on avait développé, euh, on avait mis en place un projet de... de pour prendre soin par exemple des enfants qui étaient intoxiqués au smartphone, qui avaient des, des, des, des, des problèmes à cause de la surexposition aux écrans. C'est un projet qui peut être par exemple retenu, re, reconnu comme contributif par un, un, un quartier, une ville, parce que ces problèmes de concentration, d'attention, ben, en fait, on les retrouve dans, dans de, de, de multiples champs et puis ils sont très destructifs, des, très destructifs destructif, pardon, dans de nombreuses sphères. Et du coup, euh, l'enjeu, ça pourrait être de dire qu'un territoire, euh, un certain nombre de structures peuvent reconnaître ces, ces, ce, ce genre d'activité comme étant euh, utile et nécessaire, et euh, donc devant être valorisé par un revenu contributif comme des activités de travail nécessaires. Voilà. Après, euh, effectivement, c'est des choses qui sont, qui sont encore en discussion. Hein, et y a, je pense qu'il n'y a pas de réponse fixe encore. J'aime voilà, bien, bien l'idée du soin. Je, je, je pars avec ça, je vais y réfléchir. Merci. <rire> J'aimerais, euh, avant, que donc on, on va vous expliquer, mais on vous propose pour la fin de cet échange euh, de vous répartir en, en sous groupes de façon à ce que vous puissiez échanger en plus petits euh, groupes, enfin en trois, euh, sur vos, les idées, les réactions, euh, les commentaires que vous avez par rapport à cette discussion. Donc euh, ça vous permettra d'avoir euh, davantage de, de temps de parole entre vous. Euh, et ensuite, on, on reviendra ici en plénière et on clôturera et avant que vous partiez du coup en sous-groupe, et c'est Clotilde qui va qui va s'en charger, je voulais relever une, un commentaire que j'ai vu dans, dans le chat qui me semblait intéressant. Donc c'est Mayedine qui disait que finalement là pour ce qu'on a associé à l'emploi c'est le salarié, alors qu'il y a d'autres formes d'emploi qui sont le, le, la forme libérale, la fonction publique, euh, le, je, je cherche le commentaire, mais donc en tout cas d'autres formes, formes de travail qui ne sont pas salariées et qui là peut-être invente aussi d'autres formes de rapport au temps de travail et, euh, et autre aussi un travail autre qu'un lien de subordination. Euh, donc je vous propose Clotilde, est-ce que tu peux du coup faire ces, ces salles de réunion et puis de toute façon on se retrouve juste avant la fin pour se dire au revoir. Et allez soyons fous s'il y a une ou deux personnes qui ne se sont pas encore exprimées du tout, ni dans les commentaires, ni à l'oral, qui veulent prendre la parole et partager... Euh, je ne sais pas une, une impression, quelque chose qu'ils ont appris ou quelque chose qui, qui va nourrir leur réflexion à venir. N'hésitez pas, Claudine. Moi, je veux bien, euh, j'aime bien la dernière phrase, euh, la dernière seconde, c'est euh, comment on remplit les pleins et pas comment on remplit les trous. Voilà. Ça m'a ouvert une grande réflexion. Merci. Tu n'hésiteras pas à partager par la suite sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi, la suite de tes réflexions pour continuer ces discussions là. Il est 18h27, nous arrivons à la fin de cette session. Euh, je ne sais pas si on a récupéré tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a encore des personnes qui sont éventuellement dans oui, l'ordre. Leur... On était 35, on était davantage, on était davantage avant. Après... -ce certaines et certains qui en ont profité pour filer et passer la transition, justement, passer de la journée de travail à la deuxième partie, enfin, ou xième partie de la journée qui est plus personnelle. C'est en tout cas ce qu'on qu va se souhaiter euh, là pour euh, clôturer cette session. Je vous invite, dans la partie « Converser », à préparer, mais ne cliquez pas sur « Envoyer », ne faites pas « Entrer », à préparer euh, un petit mot qui caractérise votre état d'esprit à 18h28. Comment vous partez de cette euh, première intervalle du Wisherfest voilà, vous, vous pouvez préparer votre euh, petit mot, votre mood, état d'esprit, dans la partie converser et je vous donnerai le top pour l'envoyer. Est-ce que je vois les. Je ne vois pas beaucoup de mains cliquer, tapoter sur les claviers. Ah, oui, forcément, en même temps. La caméra ne monte pas le clavier, jusque-là, tout va bien. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, à 3, on va pouvoir cliquer sur Entrer votre état d'esprit, votre mood à 18h28. 1, 2, 3, tapez sur Entrer. « Instruit sur ma faim, éclairé, crevé, engageant, intrigué, optimiste. Vive le revenu d'existence, liberté pour tous. Besoin de penser le raisonnement effectuel éviter les présupposés. Instruit, impatient, frustré de ne pas avoir plus partagé, discuté. Franchement, au top. <rire> Je suis fatiguée de ma journée, mais j'ai trouvé cela passionnant. Sur ma faim, prospectif. » Ah, il y en a qui ont été coupés en plein échange. Ah oui, tout fixe, c'est la dure réalité de, de rapatrier tout le monde en session. Ok, eh bien, je trouve que ces retours sont un superbe encouragement pour continuer ces intervalles et continuer ces espaces de discussion. Donc c'est en effet toujours potentiellement un petit peu frustrant de se dire « Tiens, on a ouvert un petit espace, mais il n'est pas assez grand. On va continuer à travailler, on va s'atteler à vous partager, à vous proposer un, un programme tout au long de l'année qui va aborder différents sujets en lien avec le temps, que ce soit sur le temps de parole, que ce soit le temps dans la ville, que ce soit le temps, enfin voilà, le, le temps sous toutes ses coutures et surtout euh, on vous en dira aussi beaucoup plus euh, très rapidement sur la tenue du Wish Air Fest dans la vraie vie avec des contacts euh, en chair et en os euh, en juin 2021 parce qu'on y croit dur comme fer. On vous remercie infiniment pour votre présence, votre contribution et euh, n'hésitez pas à Revenir vers nous, à nous faire part de vos commentaires, de vos axes d'amélioration. On prend et on se tient en courant pour la suite. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à, tant que possible, fermer vos ordinateurs et profiter de la vraie vie et des gens qui partagent votre endroit de confinement. Bonne soirée. Merci. Merci, merci, merci soirée. à tous.